Salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations et je fais des challenges. Et justement, nous sommes en septembre et septembre, euh, je vous ai parlé du challenge que j'ai fait du mois, durant le mois de septembre. J'avais mis le lien, je pourrais encore mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et je n'ai pas, enfin, pas fait le montage <rire> à chaque jour, mais je faisais l'effort quand même de filmer. Aujourd'hui, je vais faire un résumé de ce qui a été mes journées euh, 3 à 6. Nous sommes au jour 6, donc je vais faire un petit résumé pour que vous ayez une idée de comment est-ce que j'ai mangé. Et en, général, hein, en général, parce qu'il euh, y a peut-être des choses que j'ai manquées, il y a peut-être ça a été des jours extrêmement occupés. Mais je fais l'effort, je fais, je fais l'effort quand même de filmer. Et si je ne peux pas filmer... A chaque jour, je vais quand même faire un résumé pour que vous ayez une petite idée. Donc, euh, sans plus tarder, le jour euh, 3, parce que j'avais filmé le jour 1 et 2, le jour 3, j'avais commencé par l'exercice. Donc, euh, je me suis dit, ok, je vais reprendre en force avec l'exercice parce que je me suis un petit peu... Euh, J'ai un peu eu la paresse ces derniers temps. <rire> Ensuite... Ce que j'ai eu comme repas, c'était un sandwich simple, parce que ce jour-là, euh, je, je me rappelle, c'était, oui, c'était jeudi. Donc, euh, j'ai eu euh, un sandwich parce que j'ai mangé très tard, j'ai mangé après 16 heures. Ça a été une journée absolument euh, terrible, fatigante. Et donc, voilà, j'ai juste fait un petit sandwich vers 16 heures, je ne voulais pas manger trop parce que, J'allais manger juste quelques temps après et ce que j'ai eu le soir, c'était un, un taco sans, croche, sans euh, croûte. Un taco sans croûte, donc un taco fait à l'assiette sans croûte. J'ai fait avec du guacamole, la crème sûre et un petit peu de salade. Jeudi, c'était un jour qui au régulier, donc je pouvais me permettre de manger un peu plus de gras. Mais vendredi, euh, c'était un jour de... Keto, euh, enfin, c'était pas un jour de keto strict, c'était un jour de, de jeunes protéines modifiées, donc moins, moins, moins de gras et un peu plus de protéines. Donc j'ai fait mon pain parce que je n'avais plus de pain, donc j'ai fait le pain protéiné modifié que j'ai déjà montré dans cette chaîne comment je fais ça et vous pouvez aussi trouver ça dans plusieurs chaînes en anglais. Donc j'ai fait cela et ensuite pour mon premier repas donc je me suis fait un, un shake. Je vais faire un chèque aussi pour ce premier repas. Et pour ce chèque, il nous faut un blanc, un œuf entier et un blanc d'œuf. Je vais prendre juste le blanc d'œuf de, de l'autre. Je vais garder le jaune d'œuf. Je vais mettre une, une demi-cuillerée ou une cuillère. Je, je vais voir. Du café, le lait d'amande, ça sera une demi-tasse. Euh, je vais mettre un peu de parfum et je mets mon sweetener là donc ça euh, sera tout et je vais mixer euh, donc ça c'est ce que j'aurai ce midi mon buns est prêt donc euh, voilà comment il se présente je vais le charger donc avec ces œufs et c'est euh, la poitrine de poulet que j'ai cuit moi-même assaisonné et l'autre partie de la poitrine de poulet je vais euh, l'utiliser pour faire Ma pizza. Que voilà voilà ma croûte. Ça ça sera pour mon deuxième repas. Donc euh, je garde ça de côté. Le pain est au four mais c'est presque prêt. On peut voir comment il devient tout beau à l'intérieur. <rire> Alors voilà mon premier repas. Donc ce Benz qui est prêt. J'ai mis dans l'œuf et le poulet. Aujourd'hui, c'est une journée sans produits laitiers. Donc, mon sandwich est comme ça. Ça l'air vraiment bon. Et voilà ma boisson, mon chèque protéiné. Avec donc les œufs, le café, le lait d'amande, le sweetener, un peu de parfum. Et voilà, le tour est joué. Niamh. Euh, Ce qu'il en est de du pain au four, je pense qu'il est temps que je le sorte. Donc, je vais le sortir du four. J'ai fini ma journée de vendredi avec une belle pizza enfin, que j'ai mangé dans la, avec la portion de pain protéiné modifié. Parlons de pizza, samedi j'ai eu une journée absolument terrible, remplie à pacte, remplie, rempli, rempli à gogo parce que j'avais une grosse commande. J'ai fait plusieurs, j'ai préparé plusieurs, plusieurs choses. Je n'ai pas filmé parce que j'étais un peu sous stress, donc j'ai fait des beignets, des gâteaux, des pizzas, j'ai fait plein plein de choses et justement une des choses que je peux vous montrer c'est cette pizza, j'ai command... une... une commande de pizza que je vais mettre sur mon site tu penses parce que je pourrais donner cette option là pour commander, euh, la pizza absolument euh, fabuleuse. J'étais extrêmement fatiguée euh, samedi, extrêmement. Donc, je n'ai pas mangé pratiquement. Je ne peux pas dire que j'ai mangé. J'étais vraiment fatiguée. Et donc, euh, j'ai juste pris un, une petite soupe, qui, qui était une commande d'ailleurs. J'ai pris juste un, un, petit, un, un, un petit fond que J'ai laissé et le lendemain j'ai pu manger ce que j'avais préparé pour la maison. J'ai eu mon plat le lendemain qui était euh, le, le chou-fleur fait sous forme de, de mash potato, donc c'est à, à la place de la, de la, de la des pommes piler les pommes sous forme de mashed potatoes, c'était les choux fleurs donc c'est ça ma version keto que j'ai eue c'était un jour de... Euh, je pense que dimanche j'ai un petit peu raté, j'ai pas fait attention à mon programme parce que normalement c'était un jour carnivore mais j'ai pas fait attention j'ai mangé le cauliflower, ça là, non. je devais manger que la viande en fait donc en tout cas c'est ce qui est arrivé mais euh, c'était quand même euh, moins pire <rire> Et donc euh, aujourd'hui, le jour 6, ce que j'ai eu c'est un sandwich avec mon pain, donc fait avec du jambon, un œuf. Euh, J'avais pas tellement faim, mais c'est ce que j'ai eu avec, euh, avec euh, ma boisson, avec une boisson protéinée que j'ai faite. Je l'ai fait avec un œuf et puis euh, un petit peu de, de, de, de café et le, le lait d'amande. Et, et le soir, ce que j'ai eu comme deuxième repas, c'est des filets, filets de porc avec un petit peu de légumes. Donc, c'était ça pour ma journée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai terminé. J'ai aussi fait euh, un dessert protéines euh, modifiées. La croûte, c'est fait avec la même croûte que je fais le pain. Donc, c'est un dessert qui peut se manger les jours de, euh, de jeunes protéines modifiées. J'ai vu une youtubeuse faire ça et puis j'ai voulu tester. Bon, euh, la version non keto, si on est habitué à ça, peut-être qu'on va trouver ça un petit peu bizarre. Mais finalement, je trouve que c'est quand même bon. Donc, je mange ça... Euh, tous les jours pas seulement le jour de jeu pour te modifier parce que j'ai toujours comme envie d'un petit dessert c en tout cas donc c'est ça donc en gros c'est comme ça que mes jours 3 à 6 se sont passés c'était euh, euh, c'était des jours extrêmement remplis le jeudi comme je dit c'était une journée folle au travail c'était très très occupé j'ai mangé tard le deuxième repas et le samedi c'était une journée assassine mes commandes m'ont complètement euh, euh, cassé parce que ça m'a pris pratiquement la journée j'ai travaillé fort et puis bon dimanche j'étais au lit j'ai passé une bonne partie de la journée au lit je me suis reposée je l'ai fait tranquille et aujourd'hui qui était la journée euh, enfin la fête du travail ici au Canada je me suis aussi reposée je n'ai pas fait grand chose sauf euh, la petite viande donc c'est ça donc, jour 3 à 6, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Alors, si euh, un tel contenu vous parle, vous intéresse, vous avez envie de voir un peu comment est-ce que j'organise mes repas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et c'est sur ce que je vous laisse, il n'y a pas autre chose à dire. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.